Après les conférences sur le Big Data et sur l'intelligence artificielle, il nous manquait, si je puis dire, le maillon de, des objets connectés qui sont le vecteur de la captation et du traitement de l'information. Ceci est extrêmement novateur et intéressant pour nous. On a déjà cet état d'esprit dans la mesure où il y a plusieurs projets qui s'intéresse aux objets connectés. On est légitime parce qu'on euh, s'intéresse aux maladies du, du quotidien, des maladies où le patient quelque part se prend un petit peu en main lui-même. Donc il est très important pour nous de bien comprendre comment le patient vit ça, utilise le produit. Le patient, je pense qu'il a envie d'en savoir plus, sur toutes les maladies du quotidien sont souvent des maladies chroniques et donc tout ce qui peut euh, l'aider euh, et en même temps, le rassurer, bah, il, est, il est preneur. Et je crois qu'on a tout intérêt euh, à lui apporter ces informations, si on le peut. On rentre de plus en plus dans une ère, effectivement, de prévention hein, et de self-care. Aujourd'hui, les dépenses de santé hein, sont, deviennent, un, très élevées. Bon, c'est lié aussi au vieillissement. Hein. Ce qui vient quand on a des dépenses de santé, vous le savez mieux que moi, qui deviennent exorbitantes. Hein. La meilleure façon d'éviter d'avoir des dépenses de santé, euh, ben, c'est de prévenir et de ne pas tomber malade. Quoi. Les objets connectés est une c'est pas la seule mais une des réponses pour euh, s'assurer que la personne n'a pas de comportements euh, qui sont à risque à ce moment-là les objets connectés peuvent l'aider pour l'accompagner ou pour l'aider aujourd'hui c'était euh, l'occasion vraiment de resituer euh, sur les objets connectés euh, quelles sont les, les tendances les innovations qu'il y a eu euh, au CES et notamment de montrer un peu quels sont les différents types de, de services qui peuvent être apportés et aussi euh, d'un côté de faire attention à la fois aux opportunités mais aussi aux risques parce qu'en anticipant les risques que présent des objets connectés, justement on évite un certain nombre de choses trappes et ça permet par la suite vraiment de mettre en place des vrais services fondés sur des objets connectés mais qui tiennent la route. Donc ce type de conférence nous conforte dans cette approche d'étendre notre travail et nos projets de développement, non seulement sur les produits comme on le faisait jusqu'à présent, mais maintenant en intégrant la relation. Patients, médecins, pharmaciens vers une offre de service, ce qu'a souligné Dimitri Carbonel. Les objets connectés, qui est une innovation, se reposera aussi sur cette légitimité qu'a Inotera et qui, euh, évidemment, permettront euh, de, de, de les déployer. En fait. De ce point de vue-là, je pense que les patients, les différents acteurs ou euh, clients d'Inotera pourront effectivement compter euh, là-dessus. Hein.